Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui il fait beau, les oiseaux chantent, le printemps c'est reparti et du coup je me suis mis au bord de l'eau parce que ça va être notre sujet du jour, l'eau, de la belle eau nous sommes composés à 99% d'eau, encore ici, là, moi, mais aussi tout ce qui est de la nature autour la planète est recouverte de 70% de sa surface avec de l'eau donc l'eau c'est hyper commun en fait. Si tu chopes une molécule de ton corps, tu as 99% de chance de tomber sur une molécule d'eau. C'est partout. On mange de l'eau, on boit de l'eau. Par contre, l'eau en fait, c'est beaucoup plus méconnu, beaucoup plus mystérieux que ce qu'on pense. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors j'ai découvert tout ça parce qu'il y a un bouquin de Ernst Turcher que j'ai lu qui parle des arbres et tout, et il y a des questions de sève qui grimpe dans les arbres. On ne sait pas trop comment ça marche, il y a des théories euh, plus ou moins acceptées mais un peu farfelues, comme par exemple ce serait l'évaporation sur les feuilles qui fait monter, c'est ce qu'il a officiellement accepté, mais ça ne marche pas. Et c'est là qu'il a parlé du merveilleux livre Le quatrième état de l'eau, qui a été écrit par Gérald Pollack. Alors ça m'a rappelé qu'un copain avait déjà parlé de ce livre, qu'il l'avait lu et qu'il trouvait ça extraordinaire, tout ce qu'on apprend, qu'on ne connaît pas. Le quatrième état de l'eau. L'eau n'est pas solide, liquide, gazeux et un quatrième dont on va parler dans ce livre. On va parler d'état cristaux liquides, pour aller lire ça comme ça. Cristaux liquides là-dedans? Liquide, cristal, là liquide. À ah, va voir. Donc du coup, pour revenir, ben effectivement, euh, l'eau, c'est un peu ce qui nous entoure. Là, je me suis mis au bord de l'eau, justement. Il y en a partout, partout. C'est tellement commun qu'en fait, la plupart des scientifiques se disent « Ça a déjà été étudié, on connaît déjà tout sur l'eau. » Erreur Non, on connaît en fait pas grand-chose sur l'eau. Et les médecins euh, devraient soigner des corps humains. Donc ils soignent 99,9% de molécules d'eau. Est-ce que les médecins étudient l'eau Il semble que pas tellement. C'est vraiment étrange. Donc, en fait, on ne connaît pas du tout notre propre nature. Il y a plein de zones d'eau et plein de gens qui refusent d'étudier tout ça, aussi parce que c'est un sujet hyper dangereux. Gérald Polak, il faut le remercier, il a eu le courage d'aller creuser dans ce qu'est long. Un peu par hasard, hein, comme souvent en sérendipité, on t'amène à faire des découvertes que tu ne cherchais pas. Alors que tous les chercheurs, euh, on en trouve, mais ils ne trouvent pas. Bref, je remercie parce qu'il a trouvé plein de choses très intéressantes et c'est un domaine qui a vraiment un terrain miné. Donc, euh, Déjà dans les années euh, 60-70, en Russie, il y a des chercheurs qui ont dit avoir trouvé de l'eau polymérisée. Donc, les polymères, c'est comme le plastique, c'est un polymère. C'est des longues molécules qui s'assemblent et non, on dit, non non, l'eau, c'est juste de l'eau en vrac, c'est de l'eau, euh, quand elle est liquide, c'est juste des petites molécules mis en vrac, quand elle est gazeuse, c'est encore plus en vrac, qui s'envolent, et quand c'est de la glace, ben, ça se cristallise et, et ça devient écrit des cristaux de glace, on voit bien, dans les flocons de neige, c'est des très jolis cristaux de glace, les glaçons, tout ça, non non, vous racontez des conneries, l'eau polymérisée, ça n'existe pas, boum. Ça a fait vraiment. C'était pendant la guerre froide, donc les gens sont un peu tapés dessus, puis ils ont dit est-ce que les Russes n'auraient pas trouvé un truc qu'on trouve pas Alors ils ont vérifié, ils ont regardé, ils n'ont pas réussi à reproduire. Et du coup, l'eau est tombée, c'est tombé à l'eau. Voilà. L'eau polymérisée, donc du coup, c'était déjà un truc pseudo-science. Dans les années 80, c'est revenu, Jacques Benveniste. Un chercheur français qui lui a trouvé qu'en fait euh, il devait plus y avoir de traces au bout d'un certain temps, euh, un de ses étudiants avait trouvé quelque chose, il a creusé, il a creusé, il a dit c'est vrai, on fait des dilutions, des dilutions et il reste encore une information qui reste, ça s'est appelé la mémoire de l'eau, ça fait les grands titres des journaux, après il y a plein de gens qui ont trouvé ça bizarre, il y a eu un super article dans le, la revue Nature, et euh, que le grand chef de cette revue avait une dent contre l'homéopathie il avait surtout pas envie que ça se sache et du coup c'est tombé dans les pseudosciences ok on n'a pas réussi totalement à refaire l'expérience en tout cas à l'époque il semble qu'il y a des gens qui ont réussi moi je sais pas vraiment du domaine j'en sais rien Donc il paraît qu'il y a des gens qui disent que la mémoire de l'eau ça existe l'industrie de l'homéopathie qui mène la mémoire en des granules avec de l'eau et ensuite du sucre euh, est une industrie florissante, donc il y en a plein gens qui pensent que ça existe, et, et d'autres qui disent les scientifiques, les étaticiens qui arrivent toujours, ils disent non, c'est n'importe quoi, la mémoire de l'eau, ça n'existe pas. Et donc euh, voilà, bah, maintenant c'est rangé au rang de pseudo-sciences Donc euh, vouloir toucher à la mémoire de l'eau, vouloir toucher à la nature de l'eau, bah, c'est mettre en danger sa carrière. Donc personne ne le fait. Mais, dernièrement, il y a encore un valeureux, le professeur Montagnier, Louis Montagnier qui vient de décéder. Donc, on lui rend hommage, parce que, après avoir fait sa carrière, eu son prix Nobel, il n'a plus rien à prouver, donc, du coup, il s'est intéressé à des sujets où les autres qui ont leur carrière ne s'y intéressent pas. Donc, il a étudié la mémoire de l'eau, et il a fait ce qu'il appelle la téléportation de l'ADN. Incroyable. Donc euh, c'est pas tout à fait le sujet de cette vidéo Ici on va étudier l'eau et ses propriétés incroyables qui ont été découvertes par Gérard Pollack et son équipe Mais du coup, euh, il parle aussi vaguement de l'histoire de Benveniste, de la mémoire de l'eau Et peut-être qu'on a trouvé ce qui pourrait expliquer une sorte de mémoire Mais on n'en est pas encore tout à fait là Mais ça vaut la peine de creuser d'esprit il faut creuser. Bon, cette vidéo n'est pas finie, j'espère que le son est bon parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, qu'est-ce que c'est que ce quatrième état de l'eau et ben, euh, il se trouve que l'eau, quand elle est en vrac comme ça, il se passe pas grand chose, mais quand on l'approche d'une membrane, donc quelque chose de solide, euh, quand on l'approche d'une membrane qui a la propriété d'être hydrophile, donc d'aimer l'eau, tout d'un coup, il y a des choses qui se passent. Cette membrane, elle va déclencher, une espèce de gel qui se crée comme ça. Une structuration sous forme de nid d'abeilles hexagonaux, de l'eau, qui tout d'un coup se transforme en quelque chose de cristallin et elle va exclure tout le reste. Donc Le cristal devient pur, donc c'est des hexagones accrochés les uns aux autres et ça se fait couche par couche par couche par couche par couche par couche par couche. Et tout d'un coup, hop, et ben cette propriété-là du cristal devient quelque chose de polarisé électriquement et devient quelque chose qui devient de l'eau très très pure parce qu'elle élimine tout le reste. Il n'y a plus aucune impureté, il n'y a plus aucun mélange qui peut se faire, comme par exemple le sel qui se mélange toujours super bien à l'eau. Et bien là, tout d'un coup, non, Et on a une zone d'exclusion. Et c'est comme ça que Pollack, dans son livre, a appelé les zones d'exclusion. C'est souvent quelque chose qui arrive autour de mon brand. Donc ça peut être très très fin au début. Donc si je regarde ma bouteille d'eau, Heure bordure de la bouteille euh, dans un matériau hydrophile, je mettre quelque chose d'hydrophile, alors il parle de quelques matériaux et notamment bah, tout ce qui est vivant. Les cellules, les cellules qu'on trouve dans nous, partout, sont des espèces de petites poches dans lesquelles il y a de l'eau. Et voilà. Donc les cellules d'eau, l'eau qui est dans les cellules n'est absolument pas la même que l'eau qui est là, là derrière. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Parce que si l'eau est différente, ça veut dire que notre corps n'a pas les mêmes propriétés qu'un verre d'eau. N'a pas les mêmes propriétés que ma bouteille d'eau. Et c'est là que tout change. Quand on veut faire de la médecine, tout change aussi. Donc on va voir ça un peu, un peu plus près. Donc je vais te donner quelques caractéristiques. Ce, ce livre, derrière, un grand pedigree. Et dedans, il y a plein de gens qui disent que c'est la goethe-quête la plus scientifique, la plus importante de ce siècle. Et ce qui frappe avant tout, c'est l'élégance, simplicité de l'approche expérimentale. On peut reproduire ça dans sa cuisine, on peut jouer avec. C'était finalement simple, on n'a pas besoin d'outils super impressionnants. Mais alors qu'est-ce qu'on peut expliquer En fait, il y a énormément de choses que la science n'explique pas actuellement. ou l'explique avec une méthode qui finalement, si on y creuse un peu, elle est boiteuse. Ça ne marche pas. Quand tu fais un château de sable à la plage, tu utilises du sable mouillé. Si tu utilises du sable sec, ça ne marche pas. Tout le monde le sait. Et pourtant pourquoi ça marche c'est encore un mystère c'est lié au fait que des charges euh, positives et négatives sont un peu partout électriquement euh, et mais quand on a deux charges positives ensemble elles ont tendance à se repousser comme deux négatifs se repoussent et ben là on peut faire attirer des charges de même signe c'est totalement en contradiction si tu prends des aimants puis que tu essayes ben ça marche pas mais là grâce à l'eau au milieu, qui est polarisée, tout d'un coup, ça marche <coughs> J'ai la gorge qui gratte, je vais prendre un peu d'eau de ma bouteille. <coughs> ah, un bon bol d'eau. Et c'est de l'eau chargée, chargée au soleil, donc pleine d'énergie. C'est une pile, oui, on peut stocker de l'énergie électrique dans de l'eau. Si, si, ça existe. C'est vraiment un des trucs les plus impressionnants que j'ai appris là-dedans. On peut stocker de l'énergie dans de l'eau, faire des piles à eau. Oui. Et comment on les charge Eh ben, avec des ondes électromagnétiques. Au soleil, la lumière, une onde électromagnétique. C'est la longueur d'onde qui fonctionne le mieux, on a remarqué que c'est des infrarouges. Donc en fait, tout ce qui chauffe, euh, la lumière infrarouge, c'est pour voir euh, la nuit. Quand on sait pas trop où on est, on peut encore rayonner la nuit, même quand il y a plus de lumière. Et on voit euh, les animaux qui se baladent, par exemple avec des caméras infrarouges. Donc en fait, cette eau n'est pas la même si je la mets au soleil un moment, que si je la sors directement du robinet. Et ça, ça change déjà peut-être pas mal. Hein. On y reviendra. Bon, alors le sable, il colle parce qu'il y a cette espèce d'eau, ce quatrième état de l'eau. Derrière moi, j'ai des petites vagues, j'espère pas qu'il y a des grosses, des tsunamis. Hein. La forme des vagues, comme ça, il semble qu'en fait, les vagues de tsunami sont capables de faire le tour de la Terre et elles ne perdent pas en énergie, alors que normalement, toute vague, en fait, finit par perdre en énergie. Ça veut dire qu'elles ont une structure qui est un peu plus solide, qu'il y a quelque chose de plus qui tient. Il y a quelque chose qui tient leur forme, qui les structure. Bon, et eh ben voilà, le quatrième état Ensuite, pour nos amis anglais qui aiment leur cooling, qui est euh, très gélatineux, on peut faire de la gélatine. La gélatine, c'est énormément d'eau, mais ça ne coule pas. Pourquoi Comment ça tient On connaît comment il faut faire, on connaît, il y a des algues, par exemple la Garagar, ça gélifie, mais on ne comprend pas vraiment comment ça gélifie aussi bien que ça. Qu'est-ce qui se passe dans les gels Et ben voilà, le quatrième état de l'eau arrive, question électrique, polarisée, de l'eau polarisée, de l'eau, l'eau n'est pas neutre. Normalement l'eau c'est H2O, donc H2, ça veut dire qu'il y a deux hydrogènes, hydrogènes, hein, qui génèrent de l'eau, c'est bien là que le nom de hydrogène et -oxygène, un gros oxygène qui se forme avec deux hydrogènes, mais on peut polariser l'eau avec des ions, des ions c'est quand on a des molécules qui sont polarisées électriquement qui ne sont pas neutres, donc euh, on a de, des ions hydronium, quand on fait des petits tétraèdres dans la forme avec un proton de plus, et du coup l'eau n'est plus de l'eau neutre mais de l'eau qui est euh, électriquement chargée, qui a des propriétés, donc c'est intéressant. Euh, dans les gels, ce qui peut être aussi très pratique, c'est absorber de l'eau, absorber de l'eau quand on en a besoin, par exemple dans les couches pour bébés. Donc ça c'est un truc, euh, comment ça se fait, comment ça marche, on a des petites billes et ça pompe énormément, c'est très impressionnant. Euh, quand on a de la glace, c'est pratique, on glisse dessus, donc l'eau on peut glisser dessus, et des fois ça glisse, puis des fois ça colle, quand on met la langue sur un poteau, hein, c'est un poteau métallique avec du givre dessus, ben ça colle <rire> Quand ça colle ou quand ça glisse, c'est qu'il y a des petites idées derrière de, des aimants. Hein. Les aimants, tu as déjà vu, des fois, des fois ils collent, et puis des fois ils glissent les aimants, hein. ils glissent l'un sur l'autre. Donc c'est aussi des questions de polarité électrique. Donc en fait, quand tu fais du patin à glace, tu es juste en train de glisser en sustentation magnétique au-dessus de la glace sur une petite zone d'eau qui a fondu, parce qu'avec la pression, on appuie dessus, et ça fait euh, de, une zone d'eau, justement, ce quatrième état de l'eau, du gel, de cristaux liquides. Et on glisse dessus. Donc voilà, ça, ça déjà, c'est vachement impressionnant. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de Ernst Turcher, qui parlait de la sève dans les arbres. Alors, effectivement, quand on a des arbres de 2 mètres, puis qu'on se dit qu'il y a l'évaporation des énormes feuilles, qui fait que ça fait un vide dans un tube, et qu'il est capable d'aller chercher l'eau dans la racine pour la remonter, bon, à la limite, hein, le tube il est bien fermé, on enlève d'un côté, ça tire de l'autre, c'est bien. Ouais, mais à 120 mètres de haut, ça marche pas. Et les plus grands arbres du monde font à peu près 120-130 mètres de haut, c'est vraiment la limite d'une centaine de mètres de haut. C'est énorme, c'est énorme, et il faut que le tube soit totalement étanche. Et là, ça commence à poser problème. Du coup, euh, bah, la théorie qui fait que la sève, qui est donc de l'eau, des arbres montent de la racine jusqu'au sommet, comme ça toute seule, bah, en fait, non, ça tient pas la route. Ça tient pas la route et on ne sait pas vraiment comment ça marche, mais bah, grâce au quatrième état de l'eau, on sait, maintenant c'est électriquement polarisé. C'est comme si on mettait des petits aimants sur les côtés et puis euh, les, les, les nouveaux ascenseurs n'ont plus de câbles pour les soutenir et ils fonctionnent comme ça. Donc, on a des cages d'ascenseurs dans lesquelles on peut mettre plusieurs ascenseurs l'un derrière l'autre et de se les aimant sur les côtés et se soulèvent par sustentation magnétique. Et ben, l'eau, c'est pareil dans la sève des arbres, elle est capable de faire remonter l'eau comme ça directement. Ben imagine. Et puis, il y a un trou, ben c'est pas grave parce que ça basse quand même. Donc, voilà, la sève des arbres s'explique par ce quadrième tableau. Jusque-là, on ne savait pas encore. Alors, merci Ernst d'avoir de nouveau parler de ceci, histoire que maintenant j'ai relu euh, ce merveilleux livre de Polak hein, que euh, l'ISD soit revenu au quatrième état de l'eau je peux te mettre le lien dans la description, histoire que tu puisses aussi lire ce merveilleux livre il est très bien illustré voilà la structure des molécules d'eau quand elles s'assemblent par couches en hexagone et ça nous fait une structure justement euh, de cristal qui est ordonnée et cet ordre justement ben, c'est intéressant par rapport à euh, ça contient de l'énergie l'ordre alors que le désordre, le chaos c'est de l'énergie l'entropie qui ne peut plus se trouver dans le désordre c'est de l'énergie disponible on peut en faire quelque chose et du coup la nature, si les cellules utilisent ça si les questions de sève des arbres utilisent ça le vivant utilise beaucoup d'énergie et comme je l'ai dit ben, si on peut charger au soleil ceci, ça veut dire que les cellules, les cellules de ma peau, là, quand elles prennent le soleil, ça veut dire que je suis en train de charger euh, d'énergie l'eau qui est dedans. Je stocke de l'énergie comme ça, j'ordonne le truc. Donc c'est intéressant, ça veut dire que les, les plantes, la photosynthèse et tout ça. Et notamment les arbres recréent de l'eau à partir de rien, à partir non du CO2 qui est capté dans l'atmosphère et de l'eau peut être créée. Oui, parce que H2O, CO2, c'est pas très loin, il y a deux, trois petites choses en plus, mais la photosynthèse utilise justement quelques matériaux, et avec ça, les arbres recréent de la nouvelle eau toute neuve, donc ils filtrent l'eau. Les arbres n'arrêtent pas de filtrer l'air et de filtrer l'eau. Franchement, c'est des excellents compagnons, totalement complémentaires. Donc il faut planter les arbres, planter les arbres. Donc... Si les arbres créent de l'eau, c'est justement parce qu'ils ont peut-être ce mécanisme en eux qui permet directement de rajouter ces couches comme on les a ici. Donc le vivant utilise passablement ces questions de gel, cristaux liquides qui permet en fait de stocker de l'énergie directement dans son propre corps. Et c'est une énergie qui vient rayonner, donc c'est de la chaleur, c'est de l'infrarouge où c'est des ondes électromagnétiques comme le soleil, et on peut se questionner euh, que font les autres ondes électromagnétiques, comme euh, celles qu'on utilise pour la téléphonie mobile, par exemple. Euh, je ne sais pas, peut-être que ça, ça se stocke aussi, euh, d'habiter à côté d'une antenne 5G, du coup, euh, ça permet de stocker un peu l'énergie euh, dans son corps, peut-être, je ne sais pas. Ce serait à creuser, hein, quand même, là, maintenant qu'on sait ça. Donc, euh, on a aussi euh, des questions intéressantes, comme les animaux qui marchent sur l'eau, euh, oui, une espèce de diptyque, ben, comment ils font Il y a une espèce de peau de l'eau, ben, comment elle se forme, cette peau de l'eau il euh, y a la glace qui est tout à fait étonnante. Déjà l'eau, ben, pourquoi est-ce que la glace se forme que à la surface Pourquoi la glace flotte Pourquoi C'est vachement pratique, hein, si on y pense bien. Les poissons qui vivent sous l'eau ici, si, ils pouvaient, euh, si la glace se formait d'abord au fond quand son transfère de l'état liquide, à l'état solide, ça crée de la glace. Et la glace, si il y en avait partout, il n'y aurait plus de poissons. Il n'y aurait plus rien dans l'eau mourrait. Mais là on a une couche de glace qui se fait à la surface, elle flotte, et tout d'un coup, eh ben, euh, dedans il n'y a pas d'eau, dedans il y a de l'eau, il n'y a, a pas de glace. Donc ça c'est assez génial quand même si on y pense. Euh, la formation des nuages, hein. là je vois qu'en face de moi il y a des gentils nuages qui arrivent, qui cachent le soleil un petit peu, et en fait on, on connaît assez peu de choses sur les nuages. C'est d'ailleurs un des grands problèmes dans l'étude du réchauffement climatique, c'est que le modèle qu'on utilise pour les nuages, ben on n'est pas certain que ça marche, euh, parce que la formation des nuages est encore passablement inconnue. Et grâce au 4 de en fait, on connaît euh, pourquoi, euh, comment les, les nuages se forment. Et c'est aussi lié aux arbres qui envoient des composés volatiles organiques et qui décident à un moment donné de faire pleuvoir. Les arbres arrivent à décider de faire pleuvoir. Eux, hein, ils y arrivent, ils font la danse de la pluie. complètement. Fait. Mais ils envoient des particules en l'air dans les nuages qui encensent les nuages il y a plein de petites expériences que je connaissais pas en vidéo, alors je vais peut-être les rajouter dans cette vidéo aussi. Par exemple, le pont en eau. On peut faire un pont en eau. Bon, c'est des, des petits godets qui sont chargés électriquement, et très fortement, même à haute tension, et on peut les écarter comme ça. Et pouf, on voit un pont en eau qui se forme. On arrive à faire des structures incroyables. Et ça, ça s'explique par euh, toujours des phénomènes électriques de quatrième état de du générateur électrique à eau. Oui, on peut générer de l'eau, mais pas rien que de la stocker. C'est par exemple Lord Kelvin qui avait déjà découvert ça, le générateur de Kelvin. Il y a des gouttes d'eau qui tombent, comme ça. Elles viennent d'un même endroit, donc elles ont a priori le même potentiel. Elles croisent euh, des anneaux, et sont croisées, et tombent dans des récipients qui peuvent être des boîtes de conserve. Et ça tombe, et on accumule goutte à goutte, pouc, pouc, pouc, apparemment beaucoup d'énergie, parce que si on essaie de rééquilibrer avec des électrodes en bas, ça crée des arcs électriques. Donc alors, là, tu es en train de me dire que l'eau est capable de générer de l'électricité, que l'eau est capable de stocker de l'électricité, là-dedans, il suffit de mettre une électrode sur le côté, là, et puis euh, de prendre une électrode au milieu, on a une différence de potentiel et de l'eau circule. J'ai ouï dire par un ami d'amis qu'en fait, euh, il Quelqu'un travaille dans une boîte à Zurich qui essaye de trouver comment faire des batteries révolutionnaires et que les batteries à eau, c'est une des possibilités envisagées. Donc on peut créer de l'eau, de l'électricité, stocker de l'électricité. Alors ah l'eau, elle sert à faire plein de choses. C'est un rendement même de 70% si on stocke de l'énergie dans l'eau. Alors dans ce bouquin, il montre des exemples qui sont faits. Donc voilà, là, on a les petits exemples de couches qui se mettent les unes sur les autres pour faire une de ces fameuses zones d'exclusion. Et toutes ces couches grandissent, grandissent, grandissent. Donc pour nettoyer l'eau, c'est comme ça qu'ils ont découvert la chose. C'est qu'il y avait des petites billes, et puis mais c'est bizarre, quand je les stocke la nuit dans mon labo et je les ressors, et oh, ça fait des trucs bizarres. Tout est concentré au milieu ou alors tout est concentré à l'extérieur, ça dépend ce que ça fait des fois. Et ils ont découvert qu'en fait c'était la lumière du microscope des fois qui arrivait à faire attirer les petites boules. Donc la lumière a un effet là-dessus. Et c'est pour ça que tout d'un coup on peut remettre en cause par exemple le mouvement brownien comme il est expliqué actuellement. C'est Einstein qui avait expliqué ça, si brillant qu'il devait être. Ce monsieur ben apparemment il avait trouvé une théorie qui, qui est maintenant en train de s'effriter se, et de se dire non, alors le, le quatrième état de l'eau explique beaucoup mieux ça, c'est que, ben, bah, on a toutes des petites particules qui sont entourées, comme, ben, bah, il avait étudié M. Brown, hein, c'est de lui, il vient avec cette histoire de mouvement brownien, donc c'est quand on a de l'eau avec des pollens dessus, ça bouge comme ça, et en fait, on observe ce mouvement jusqu'au cœur du plus profond de toute matière, en fait. Et ce mouvement brownien, on dit que c'est l'agitation naturelle due aux électrons qui bougent l'activité, mais en fait, a euh, l'échelle atomique, c'est un peu étonnant que des six petites particules puissent mettre en branle des six grosses particules. Alors on fait un effet de cascade, il y en a beaucoup et tout ça. Mais en fait, euh, c'est plutôt probable que ce soit cet effet justement de, de, de particules qui sont entourées, ben là c'est des pollens par exemple qui sont entourés d'eau, et cette eau se transforme en eau cristaux liquide et autour en fait, il se met à bouger comme ça parce que ils s'accolent ensemble. Quand il y a de la lumière à l'extérieur, ils se mettent à se coller, à s'attirer les uns les autres. Et en fait, bah, c'est une petite danse de Brown, une danse des éléments au milieu. Donc, c'est une nouvelle explication du mouvement brownien qui est pas idiote du tout. Ça mérite d'être creusé tout ça. Alors, on a toujours aussi la notion euh, d'osmose pour pouvoir filtrer de l'eau et la diffusion et l'osmose dans un sens ou dans l'autre. Et il semble bien qu'en fait, euh, l'effet de capillarité, l'osmose et tout ça, ça fonctionne pas tout seul, mais qu'il faut de la lumière à l'extérieur pour que ça fonctionne. Donc mets ta, lumière, mets ta bouteille d'eau au soleil, fait plein de trucs. Et notamment encore, euh, les, les petits euh, vortex. Les vortex sont très intéressants. Il euh, y a des questions de température aussi, dont il parle dans ce livre. Par exemple, euh, bah, avec cette histoire d'infrarouge, pour pouvoir charger l'eau, euh, bah, l'infrarouge... Euh, c'est une longueur d'onde qui permet de voir des choses qu'on ne verrait pas naturellement non plus, mais c'est aussi utilisé pour mesurer la température à distance. Donc, en fonction de la mesure des infrarouges, on peut dire, la caméra nous indique, ben bah, voilà, c'est telle température, telle température. Puis justement, quand on observe les nuages, on dit, « ils sont vachement froids !» Et c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas à la lumière. Mais en fait, là, ils nous annoncent aussi, Polak, que que ce serait une mauvaise compréhension de ce qu'on mesure vraiment avec les infrarouges. Quand on essaie de choper un avion avec un radar, ben on envoie des ondes, pouf ça réfléchit les ondes, et avec ça, eh ben on arrive à savoir bah ben justement cet avion à cette distance il existe, parce qu'il nous réfléchit quelque chose. Par contre un avion furtif ne réfléchit rien, il est conçu avec des formes spéciales pour que justement il passe outre la détection des radars parce qu'il est en quelque sorte invisible. C'est un avion furtif, on ne le voit pas. Et il se trouve que justement, quand on a de l'eau cristaux liquide, elle se met dans un état cristallin qui fait que c'est un peu comme ses facettes comme ça. Elle ne réfléchit plus euh, tout à fait de la même manière et, et du coup elle a tendance à voir qu'elle euh, se refroidit. Alors qu'en fait non, elle ne se refroidit pas, c'est juste que c'est une perception qu'on a. Quand on mesure des nuages, et eh ben, en fait, euh, ben c'est juste qu'ils réfléchissent la lumière différemment, qu'ils réfléchissent cet infrarouge différemment, et du coup la température qu'on essaie de mesurer comme ça n'est pas la bonne, n'est pas la vraie température d'agitation des molécules comme on voit. Donc il y a des petites subtilités, il remet pas mal en cause des évidences, parce que même les fabricants de caméras, ils indiquent directement la légende, alors qu'en fait, il faut un peu interpréter ce qu'il y a derrière, et ça je trouve vraiment passionnant. Donc ça c'est contre la glace glissante, il y a des protons qui disparaissent, pouf, et hop, on peut accoler des couches. Et ça c'est un effet intéressant, c'est euh, un étudiant euh, africain euh, dans les années 50 qui a découvert que quand on fait de la glace avec de l'eau chaude, ça va plus vite que quand on fait de la glace avec de l'eau froide. Ça paraît étonnant, mais c'est parce qu'il y a une espèce de structure derrière qui se forme déjà. Donc là on explique ce principe comme ça. Ensuite il y a tout un chapitre aussi sur euh, Archimède, la portance de l'eau, hein. savoir qu'il y a une espèce de peau là derrière. Donc là, il y a pas mal de vagues, donc on ne voit pas forcément. Mais cette espèce de peau de l'eau, en fait, c'est pour être ces fameuses zones eau liquides qui s'étendent assez largement. Et quand on a une eau qui est assez calme, et puis les bateaux qui passent, on voit qu'ils percent cette peau et qu'on traverse, qu'on va plus loin. Donc voilà, ça c'est aussi un des effets intéressants qu'on peut observer. Après, il y a toute une question sur la nature des gouttes d'eau. Donc, euh, on... est-ce qu'on peut couper une goutte d'eau Qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elles ont une peau Est-ce qu'elles ont une boue Et en fait, entre bulles de champagne et gouttes d'eau qui est à l'intérieur de l'eau, là, ils arrivent à remarquer qu'en fait, c'est la même chose. Ils ont fait pas mal d'études sur ces trucs-là. Et notamment aussi, qu'est-ce qui se passe sur l'évaporation Quand on a une casserole d'eau qui boue, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, il y a une continuité entre le fond, une espèce de mosaïque. Donc, ils parlent de ça. Ils... Là, voilà, voilà, il y a des mosaïques ici qui se forment et si on regarde la surface de l'eau, bah, on a une espèce de, de surface assez spéciale. Donc en fait, quand on fait évaporer de l'eau, on a la même structure de bulles et jusqu'à l'évaporation au-dessus. Et bah voilà, il nous montre que ça, ça se voit, avec les chutes du Nagara, on observe justement, on a cette colonne qui monte d'évaporation. Donc euh, on peut comprendre différemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est monstrueux, c'est quand même un livre pour le lire. ça prend un moment, mais c'est de la science super bien expliquée, c'est de la science illustrée, c'est de la science vulgarisée, beaucoup de choses à voir, notamment ben, aussi euh, des choses que j'aimerais bien expérimenter, la pile de Volta, la pile de Volta, tout le monde connaît la pile de Volta, une pile ben, c'est empilant de zinc et de cuivre avec de l'eau salée. Voilà, et avec ça, bah, ça nous génère de l'électricité, c'est l'origine de la pile. Une pile, bah, c'est parce que c'est un empilement de rondelles de, de deux métaux. Et ce qui est génial, c'est que le monsieur est là de nous dire que c'est une propriété justement de cette eau, et que les piles électriques, bah, en fait elles ont beaucoup plus d'énergie que ce qu'elles devraient avoir avec juste les phénomènes qu'on connaît. Donc en fait, euh, il est en train de nous dire, monsieur Pollack, là, que peut-être qu'on devrait creuser la chose, que les piles électriques qu'on utilise, se rechargent en fait toutes seules par l'infrarouge, par les ondes électromagnétiques qu'il y a autour. Donc ça voudrait dire que euh, si je mets mes piles dans la poche parce qu'elles ont froid justement, c'est l'infrarouge qui va recharger la pile et du coup ça marche de nouveau. Alors que si elle se vide, elle se vide vraiment normalement. Mais non, là, en fait j'ai l'impression que je recharge mes piles. C'est pas parce que le processus chimique se ralentit, il y a aussi ce phénomène, il y a un truc, mais c'est aussi parce qu'ils captent l'infrarouge que je recharge. Alors mettez des piles au soleil et peut-être qu'elles vont se recharger, je ne sais pas. Euh, c'est pas forcément la lumière visible qui fonctionne. Et après, il faut faire attention, euh, on ne pas faire exploser les piles non plus, on peut faire tout n'importe quoi, mais il y a quelque chose à creuser dans le phénomène à vraiment bien comprendre. Et effectivement, ben, quand on met des électrodes, ben, on voit que ça crée des zones d'exclusion dans l'eau, donc euh, dans tous ces liquides, ces électrolytes, bah, Peut-être qu'il y a des pistes intéressantes pour résoudre tous les problèmes énergétiques qu'on a parce que bah, apparemment l'eau fait déjà énormément de trucs. Du coup alors, mémoire de l'eau, est-ce que c'est possible Est-ce que ça existe Est-ce que c'est de la foutaise Est-ce que les amis zététiciens là ils sont francs fous ah, C'est de la connerie, il hein, faut arrêter de dire des conneries, fake news. Bah, la mémoire de l'eau, réfléchissons un peu. Si tout d'un coup on arrive à avoir une surface qui est cristallisée, bah, c'est une structure qui est bien neuve. Des cristaux qui sont polarisés électriquement. Euh, ben, ça devient intéressant parce que la polarité électrique, ben, c'est ce qu'on utilise, Ils un disque dur. C'est d'autre que les petites cellules l'une à côté de l'autre qu'on polarise dans un sens ou dans l'autre. Du coup, on pourra peut-être stocker dedans le... Le quelque chose, euh, une information. Et ces petites structures, elles sont en nid d'abeilles, que ce nid d'abeille est en train de se constituer sur euh, par exemple une afflion que j'utilise pour faire une zone hydrophile euh, ben, on commence à adopter la même courbure que ce matériau et la zone, ben, elle ressemble en fait on empile des couches et ces couches sont euh, totalement semblables à la couche qui est à l'origine ou alors une couche qu'elle entourerait, qu'elle reconnaît alors peut-être que si je mets quelque chose dans l'eau et à un moment donné elle pourrait prendre électriquement la signature de cette particule, de cette onde électromagnétique peut-être qui arrive aussi, qui a permis de charger, de créer cette différence de potentiel dans l'eau en séparant des charges positives avec des charges négatives, grâce à l'apport d'ondes électromagnétiques. Donc c'est pas totalement un idiot de se dire que l'eau pourrait conserver certaines signatures électroniques de quelque chose, et du coup de refabriquer, d'amplifier quelque chose, et de permettre de, de servir de mémoire. Donc c'est une piste à creuser, c'est pas totalement idiot, il faut garder l'esprit ouvert, hein. nos amis zététiciens euh, vont vous dire, crier au scandale, mais si on y pose, qu'on y regarde, peut-être que quelque chose d'autre. Bon ben bah voilà, alors euh, sur ce, je te souhaite de garder l'esprit ouvert, le quatrième état de l'eau de Gérald Polak. Alors sur ce, ben moi je vais boire, hein, parce que ça charge en énergie, surtout quand il y a du soleil, comme maintenant. Allez, salut